Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. Au moment où les prix des billets d'avion explosent, au moment où le plein d'un carburant dans sa voiture fait mal au porte-monnaie, la question des nouvelles énergies est forcément posée, mais également la question de la recherche autour des énergies de demain pour pouvoir circuler normalement. Des recherches sont menées un peu partout dans le monde, mais ici, en Guadeloupe, un doctorant en sciences du solide estime avoir trouvé la solution. Il est notre invité ce soir. Alors, Alain Skoll, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de allez, cette folle aventure, on a envie de dire, autour d'un projet de recherche qui permet de dire aujourd'hui, en tout cas vous l'affirmez, que vous avez trouvé une solution pour limiter les consommations, en tout cas de carburant, d'énergie fossile. Alors effectivement, je fais une thèse de doctorat à l'université de Fouillol. Euh, avec euh, le laboratoire de mécanique et des surfaces, oui. qui est dirigé par madame Laurence Romana. Et depuis 2017, j'ai trouvé deux nouvelles générations de moteurs qui n'ont plus besoin de carburant. Carrément. Carrément. Ni euh, un carburant écologique, ni de l'eau, ni quoi que ce soit, sans carburant. Sans aucun carburant. Alors comment est-ce possible Alors je vous explique, il existe plusieurs sources d'énergie. Oui. Il y a des énergies qui sont polluants. Par exemple, la radioactivité émet des rayons et elle pollue. Oui. Il y a aussi l'énergie chimique qu'on puisse à partir des carburants fossiles tels que le charbon, Bien sûr. Le, le gaz et le pétrole. Mais il y a des déchets qui polluent, soit des gaz ou des déchets en matière solide même. Donc ces sources d'énergie-là, elles nous ont permis d'avoir une économie florissante pour les 100 dernières années, dirons-nous. Oui. Mais non seulement bientôt il n'y en aura plus, la population mondiale augmente, on se trouve dans une épasse énergétique. Donc du coup, ça fait que mon idée a été de faire des recherches sur des énergies qui n'avaient pas été explorées auparavant. Alors justement, c'est là où peut-être vous avez mis le doigt sur la solution. Euh, comment ces, ces travaux de recherche ont-ils été conduits Vous avez parlé de ce partenariat avec le euh, laboratoire de, de l'Université des Antilles. Il euh, y a un point de départ, on imagine. Alors, j'ai rencontré ouais. Mme Romana oui. et nous nous sommes mis d'accord pour trouver une nouvelle génération de moteurs qui s'affranchissent complètement. L'obligation que j'avais, c'était de trouver des, une nouvelle génération de moteurs qui n'utilisent plus de carburant, et qui ne rejette aucun déchet dans l'environnement. Ça a été ça ma limite de recherche dans la thèse. Alors du coup, j'ai recensé toutes les énergies qui étaient connues. Oui. Et parmi ces énergies, il y a quatre qui sortent du lot. Ce sont peut-être des termes, des termes techniques, oui. mais elles méritent d'être soulignées. C'est l'énergie électrostatique d'interaction. Je vous explique oui, rapidement pour que, ce que en tout cas, le téléspectateur puisse comprendre. Déforme ressort. Il retourne dans sa position initiale oui. lorsqu'on relâche. Oui. L'énergie qui permet au ressort de faire cela, c'est l'énergie électrostatique d'interaction. C'est un petit peu complexe pour expliquer comment ça fonctionne à l'intérieur de la matière, mais c'est une énergie qu'on utilise par exemple pour les ressorts de voitures, oui. pour permettre l'amortissage des, euh, des voitures lorsqu'elles passent dans, un, dans une dénivellation, un trou, etc. Il y a une autre énergie. C'est l'énergie cinétique des gaz, mm -hmm. mais pas telle qu'on la conçoit pour les éoliennes, pour, oui. pour faire des moteurs qui fonctionneraient avec un gaz qui s'échappe d'un cylindre ou d'un contenant. Non, il suffit de mettre mon moteur sous pression avec un gaz. Un gamin de 5 ans peut le faire avec une pompe. On ferme le circuit. Et la pression qui reste à l'intérieur du circuit permet au moteur de fonctionner sans jamais qu'il ne s'arrête. Alors, c'est la deuxième énergie. La quatrième énergie... La troisième, oui. La troisième oui. énergie, c'est l'énergie euh, qu'utilisent euh, qu les aimants. On appelle mm -hmm. ça l'énergie électrostatique. Oui, hein. oui. Et la quatrième énergie, c'est la gravitation. Lorsque vous enfoncez une bouée dans l'eau, elle a tendance à remonter. Mm -hmm. Et cette force de traction... Si on la coupe à mon moteur, il permet au moteur de fonctionner sans jamais s'arrêter. Un autre exemple d'énergie gravitationnelle, lorsqu'on attache un caillou à une corde, il crée une tension sur la corde. Oui. Et si mon moteur est attaché à ce caillou, le simple poids du caillou fait le moteur fonctionner tant que le caillou est attaché au moteur. Très bien. Donc ça veut dire qu'il y a... Identifié. vous avez identifié donc différentes sources d'énergie que l'on pourrait donc euh, oui quatre que l'on pourrait donc mettre sur ces moteurs nouvelle génération où en sont vos recherches aujourd'hui est ce qu'on a des tests est ce qu'on a des partenaires industriels qui seraient prêts à, à vous accompagner parce que là on parle de moteurs aussi bien pour se déplacer voitures, avions pourquoi pas, euh, bateau même demain, mais ça, ça ouvre un champ assez large. Tous les véhicules, oui. que ce soit les bateaux, les avions, les hélicoptères, les trains, mon moteur permet de faire fonctionner tous ces types de véhicules oui. sans carbone. Alors, où en sont mes travaux de recherche Je suis un théoricien des mathématiques et de la physique. Oui. Je fais des modèles mathématiques pour répondre à toutes sortes de questions. Uh -huh. Et moi, j'ai trouvé un modèle théorique pour mes deux nouvelles générations de moteurs. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, je n'ai pas encore pu réaliser de prototype parce que Imaginez un architecte, il est capable de vous dessiner un pont, mais il n'est pas capable de ferrailler, de coffrer, oui, oui, oui. etc. Et oui, il y, a, y a plusieurs même. phases dans le projet. Voilà, oui. il en est de même pour un chercheur. Il a des plans, il a théorisé un modèle mathématique, mais il, il n'a pas les compétences pour souder, ferrailler, fondre, façonner un moteur. Donc je dois faire construire un moteur par un constructeur de moteur. Oui. Mais pour cela, il me faut auparavant déposer un brevet et le brevet me coûte 70 000 euros. Et vous avez déjà sollicité localement des collectivités, euh, euh, des partenaires privés également, pourquoi pas J'ai sollicité la région, l'ADEME, BPI France et bien d'autres partenaires. Et ce qui se passe, c'est que pour monter ce genre de dossier, ils demandent d'inclure dans le dossier des détails techniques de l'innovation. Ouais. Or, l'article L661, 10 et 603 du code de la propriété intellectuelle ouais. dit que si je divulgue la moindre information technique au sujet de mon innovation, elle tombe dans le domaine public et je ouais. la perds. Et, et c'est ça la difficulté pour vous, le risque que, que ce projet entre guillemets guadeloupéen puisse tomber euh... Alors, à mais. Je, en fait, mon innovation s'attaque à une filière industrielle qui, est, comment dire, qui, qui, qui, bah, qui, est costaud, qui, qui pèse effectivement, rien, qui oui. pèse oui, sur l'économie mondiale, oui. de représailles vis-à-vis oui. -vis de moi. Oui. Et l'une des, euh, euh, si je, je divulgue une information et que par la suite ils en sont informés, ils peuvent montrer cette preuve à un juge et faire annuler mon brevet. Alors, je, alors mais alors, vous le médiatiser aujourd'hui ce projet, c'est parce que vous y croyez vraiment. Alors, j'en je, je, je, je, suis persuadé, mais oui. le doute n'est même plus permis oui. hein. J'ai oui. passé mon... J'ai étudié spécifiquement la modélisation et c'est un outil que je qui suffisamment pour dire qu'il n'y a aucun doute sur la viabilité. Alain Skoll, on sait que la recherche est un des parents pauvres hein, du, de l'économie française, malheureusement. Pourquoi ne pas se tourner vers l'ailleurs Pourquoi pas Ça pourrait être une solution. Alors, je me suis tourné vers les États-Unis, oui. vers Israël... J'ai écrit aux chanceliers euh, allemands leur disant que j'ai cette innovation. J'ai écrit à tous les députés qui parlent fort et haut à l'Assemblée nationale concernant le climat que oui. ce soit à la NUPES, que ce soit le Rassemblement National, que ce soit la majorité présidentielle, je leur ai tous envoyé un courrier, aucun oui. d'eux ne m'a répondu. Et pourquoi euh, Est-ce qu'il y a, euh, je ne sais pas, une mauvaise compréhension du sujet Est-ce que, voilà, c'est le savant fou, euh, génial, qui vient avec une idée, c'est peut ça Il y a, il y a un manque d'accompagnement, peut-être même de l'université, non il, il, il y a probablement de tout ça, mais oui. en fait, l'innovation euh, répond à de telles performances qu'elle qu'il paraît inconcevable qu'un moteur oui, à lui seul peut puisse fonctionner faire. sans énergie. Voilà. Oui. Non, non avec, en fait, Pardon, sans énergie, sans carburant, en tout cas. Sans carburant. Oui, oui. Et du coup, ça laisse les gens euh, perplexes, euh, ils se posent des questions. Donc, l'innovation en elle-même est déjà très technique, et même que j'ai contacté BMW, Mercedes, et les ingénieurs de ces filiales n'ont pas pu appréhender la, la, la, la production d'énergie de mon moteur, parce que il y a dans l'enseignement des, des conceptions de la matière qui sont erronées ou plutôt qui doivent être mises à jour. Il y a des théories en hein, mécanique qui sont euh, comment dire, euh, euh, avancées par les scientifiques comme euh, des données euh, intangibles, infaillibles, et ils y croient religieusement sans les remettre en question. Du coup, ça oui. fait que... Mon avancée qui bouscule un petit peu ces théorèmes qui datent de plusieurs siècles et qui ont déjà fait leurs preuves se retrouve face à l'incompréhension, l'incrédulité même de la classe scientifique dans sa globalité parce qu'il n'arrivent pas à concevoir que... L'angle la, la, par lequel j'aborde la science se trouve en opposition avec leurs croyances les plus fondamentales. Oui, quoi. oui, ça je comprends bien. Mais aujourd'hui, euh, vous avez décidé de médiatiser euh, ce projet, cette euh, idée pour qu'elle puisse continuer d'avancer. Euh, quelle est la méthode Comment solliciter encore les politiques publiques Comment solliciter encore, pourquoi pas les partenaires privés également euh, Qu'est-ce qui, qu qui est mis en place pour cela Alors bon, moi j'ai fait une cagnotte Letchy parce oui. qu'après m'être adressé durant cinq ans à tous les parlementaires. Et, et même à la Guadeloupe, il y a, je me suis adressé à la commission énergie, à la commission euh, des études supérieures de la Guadeloupe, et, et, et ils m'ont fait comprendre que leur méthode était de faire tel qu'on me l'avait présenté ou rien. Ouais. Alors, du coup, euh, bon, je me tourne vers le public afin de solliciter leur aide par une cagnotte lichy qui est simple à trouver. En fait, il suffit de taper mon nom et mon prénom sur Facebook et ils trouveront un lien qui mène directement à la cagnotte. Et en fonction de ce qu'ils souhaitent donner pour mon innovation, ben je le serai euh, reconnaissant. En tout cas, le nom, lui, s'affiche ici, Alain Skoll, le mail également, énergie libre 971 euh, gmail.com, vous le voyez, alors pourquoi pas participer également à cette aventure qui ferait que la Guadeloupe demain serait à la tête d'une innovation pour l'humanité. En tout cas, c'est euh, votre vœu à Scoll, on l'imagine, et euh, on vous remercie d'avoir exposé votre théorie et vos savoirs ici dans Questions sans détour. Merci de nous avoir suivis, on vous laisse avec la suite de nos programmes.